Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Good Game Empire, vous voyez mon château est tout petit, pas très avancé, euh, j'ai fait une pause du jeu pendant quasiment deux ans me semble-t-il, donc euh, j'ai perdu mon compte, c'est un truc qui arrive tant qu'on n'a pas dépensé de, de vrai argent dans le jeu, euh, je pense que pour garder mon compte je dépenserais 2 euros un jour ou l'autre, 2 euros pour garder un compte niveau 70 à vie avant post exclu parce que les avant-postes, on les perd, euh, ça m'a l'air tout à fait raisonnable. Euh, en revanche, j'ai déjà refait des commandants tout à fait potables, deux commandants de Festivo, qui ont 80-80, et euh, je leur ai mis euh, ce petit bonhomme, l'Envahisseur, parce que c'est plus... plus intéressant d'avoir l'Envahisseur que d'avoir la Gardienne des Bois, et le, le, le cinquième bonus, parce que là ça fait 5%, 5 en cours et demi euh, nombre d'unités limite, euh, détection, bref, croyez-moi, je trouve que c'est plus intéressant. Beaucoup d'unités sur les flancs et beaucoup de force dans la cour, en tout cas contre les seigneurs et ennemis. Voilà, euh, j'ai pas encore les nomades parce que maintenant il faut être niveau 30 pour les obtenir, euh, donc je me fais dépasser sur le festival, j'étais monté 10 e et maintenant, en fait j'ai eu un seul événement dans les 14 premiers jours du festival, j'ai commencé il y a à peu près un mois, je voulais être sûr de que le je jeu me plairait longtemps avant de reprendre une série de vidéos. Je me suis trouvé une alliance sympa qui s'appelle les Matraqueurs. Euh, ils n'ont pas un nombre de points de puissance délirant pour euh, leur niveau d'alliance, mais ils sont dans les événements, dans les.. dans les 20 premiers, quasiment. Pas toujours, peut-être pas toujours, mais. Alors que ils sont classés 47e. Donc on pourrait supposer qu'ils soient juste pile dans les 50 premiers mais en pratique ils sont ils sont plus actifs que, que puissants voilà bon pour un niveau 20 je me plains pas du tout je trouve que c'est plutôt pas mal euh, vous pouvez le voir je suis bien classé dans les points d'honneur points de succès et points de puissance j'étais même premier tant que j'étais euh, du niveau 17 au niveau 19 euh, ceux qui sont hop, points de puissance Ouais, lui, il a encore... Euh, J'avais 100 000 euh, au niveau 17. Lui, il a que 71 000 points de puissance. Bref, euh, tout ça pour dire que j'avance doucement dans le jeu parce que ça me permet d'obtenir énormément de rubis. Je gagne à peu près 4 000 rubis par jour, euh, ce qui me fait 120 000 en un mois. Ça paraît énorme et je suis d'accord, c'est énorme. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça sans avoir les forteresses. Mais j'ai essayé d'exploiter toutes les, toutes les sources de rubis. Donc par exemple les succès. Euh, j'ai estimé que j'avais gagné euh, 5% de... Non 3% pardon, de rubis grâce à mes succès. Donc ça rapporte vraiment pas grand-chose. J'ai récupéré 20% grâce aux personnages obscurs en revanche. Et à peu près 10% grâce aux publicités. Euh, parce que vous pouvez regarder des pubs 5 par jour euh, en écartant de 5 minutes à chaque fois. A priori, j'aurais gagné à peu près 7% grâce à la roue de la fortune et 5% grâce aux ré récompenses d'événements. Euh, puis euh, 3% parce que euh, je monte ville de niveau, etc. Ça fait encore loin de la moitié, mais j'ai gagné à peu près la moitié, 44%, grâce à aux missions. Les missions, des missions bien particulières, celles qui rapportent des rubis évidemment, mais particulièrement ces missions là celles qui demandent château miasac gagner de la gloire et piller des ressources comme ça on se dit 170 rubis c'est bien mais est-ce que ça vaut la peine d'attaquer 20 châteaux de gagner 5000 de gloire et de piller 80 000 de ressources c'est quand même beaucoup demandé pour 170, ru 170 rubis mais en fait il y en a 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 bon, a, bref il y en a 10 10 missions comme ça qui demande plus ou moins de châteaux, qui demande plus ou moins de gloire et plus ou moins de ressources, et qui rapporte plus ou moins de rubis. Mais grosso modo, la moyenne doit être à 150 rubis. Celle-là, c'est une mission assez... C'est à, à peu près à la mission moyenne. Il y en a qui demandent plus, il y en a qui demandent moins. Euh, bref, ça rapporte à peu près 150 rubis x euh, 10. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous attaquez un château et que vous gagnez 5000 de gloire, vous gagnez 1500 rubis. Et donc en faisant ça... Deux fois par jour, vous, vous faites 3000 rubis par jour. Ce qui me paraît énorme, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait avec tous ces rubis J'ai commencé par me faire une écurie niveau max dès que j'ai pu. Euh, ce qui ne m'a pas coûté si cher que ça, parce que j'ai profité de bonus 40% à chaque fois. Euh, vous avez des bonus moins 40% de coût de l'écurie et, et ou de la boulangerie euh, qui apparaissent dans cet onglet-là. Voilà. Euh, après, je me suis acheté une boulangerie niveau 1 puis une niveau 2. Je ne peux pas la monter plus haut, donc c'est pour ça que je vais utiliser mes rubis à faire autre chose. Par exemple, le Mémorial Glorieux, qui mine de rien rapporte 5% de points de gloire et autant que le Jardin des Merveilles en décoration, en ordre public. Euh, le premier niveau, c'est le plus intéressant, surtout quand on est petit niveau et qu'une décoration à 200 d'ordre public, c'est rentable par euh, rapport aux décorations à 1000 d'ordre public euh, qui pop de temps en temps du genre euh, celle là elle rapporte 1000 et elle euh, et elle coûte 5000 rubis euh, ça serait plus rentable pour avoir de l'ordre public que d'acheter une décoration ça c'est clair mais pour la gloire je pense que le mémor les mémorials glorieux restent un investissement intéressant au moins au début et uniquement aux plein parce que ça veut dire que sur chaque euh, étranger que j'attaque, j'ai une queue de cheval en plus grâce au mémorial glorieux. C'est comme euh, monter le monument d'alliance, ça apporte 4 queues de cheval en plus. C'est pas grand chose, mais c'est un petit bonus appréciable. Euh, j'ai beaucoup beaucoup de... Pour gagner aussi beaucoup de gloire, j'ai beaucoup beaucoup de points d'honneur. Je suis en train de monter progressivement vers Vidar, mais je pense que je vais me stabiliser à peu près à ce stade là. Vidar, il a un commandant, un, un bailli plutôt, ultra fort, donc euh, je ne peux, je, je vois pas vraiment comment je pourrais le battre. Euh, et il <rire> y a quand même un petit risque qu'il finisse par passer. Pour l'instant, j'ai du soutien de je ne sais qui, donc enfin euh, je crois, ouais. 2000 et 2000 <rire> défenseurs quasiment max voilà euh, quoi dire de plus, je me suis trouvé une alliance vachement sympa qui s'appelle les matraqueurs qui sont très actifs, ils ont quasiment 30 000 de points de puissance ça les classe approximativement 50 e dans les alliances oui c'est ça, 47ème mais niveau activité, ils sont plus hauts donc on gagne de temps en temps les récompenses top 20 ce que je trouve très appréciable voilà, voilà, voilà. Euh, que vous dire de plus Je me suis trouvé un avant-poste euh, très proche sur un joueur en ruine euh, qui était niveau 70 et tout. Du coup, j'ai des granges. Et qui dit grange, dit c'est super sympa, plein de nourriture. Bon, j'ai encore des gros soucis de nourriture, mais je produis 3100. Pour un niveau 21, je pense que c'est difficile de faire mieux. Comme vous le voyez, je me suis fait plein, plein, plein, plein, plein de cages suspendues parce que, parce que ça prend 13 minutes avec un donjon et qu'on peut passer 14 minutes en étant dans une alliance avec un abonné d'alliance. Donc je pouvais les faire instantanément et vu que j'avais énormément de ressources, je pouvais me permettre d'en acheter. Voilà, voilà, euh, j'ai fait pas mal de top 1 concours de noblesse, euh, je dirais même 8, vu le nombre de décos que j'ai des chevaliers d'or ou des places du festival c'est dommage parce que c'est des décos qui sont les chevaliers d'or c'est vraiment dommage parce qu'ils sont moins bons que les jardins les jardins du château ah non avec zéco Bon Ouais euh, voilà bon j'ai pris un avant-poste qui avait à la fois des granges et à la fois euh, une boulangerie max. J'aurais aimé qu'il y ait une écurie max. Je crois qu'il n'y en avait pas du tout quand je l'ai pris. Je trouve ça très dommage, les gens qui font pas d'écurie. très bizarre, très étrange. Je profite de mon niveau VIP 5 pour pouvoir attaquer plein de gens. Euh, voilà, et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je ferai des vidéos, approximativement toutes les semaines, sur le, euh, le jeu. Et j'espère qu'elles vous plairont. Si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent plus. Euh, n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires